alaikum. c'est le jour de l'Aïd Taqaqaallallahu Allez vous allez nous accompagner durant cette journée Je viens, Rania maman va faire ton foulard On a acheté un petit chapeau Yaron a acheté un petit chapeau après la mosquée. Oui Rania et Mariam tes soeurs elles l'ont acheté pour toi Elles sont gentilles. Comment tu veux Tu sais le mettre Regarde moi Incha'Allah. Ta maman va pas t'aider, je vais aller à vous fatigué oui Ouais. ça va être une longue journée aujourd'hui c'est parti on va récupérer les vélos tu montes avec maman aujourd'hui Harun tu ne prends pas ta bicyclette oui وكتبوا ما توحدت صيوب المسلمين في هذا اليوم المرير اني بوليد لافطي جKalau kita menghayati pengalaman kita belajarkan kelemahan dan kesilapan kita Vous avez récolté combien d'argent à la mosquée Oh oui, là là oui. Haroun oui. Tu veux que maman le Alors hier on est parti spécialement... Oui. T'es content A oui. Ikea, Haroun il voulait que ça. Oui. Bon tout le monde il nous a demandé le... Je veux le train d'Ikea. Il est 10h33, donc là je vais en profiter pour... Euh... Répondre à mes messages, euh, écouter les messages qu'on m'envoyait, fêter euh, une bonne fête de l'Aïd euh, aux personnes que je connais. Ma chérie euh, Anissa, euh, je, vous, je vous en ai déjà parlé, euh, c'est une abonnée, une abonnée euh, que j'ai rencontrée. Elle est venue euh, à Singapour, euh, elle est en trip euh, pas loin et elle m'avait contactée plusieurs mois à l'avance pour euh, qu'on se voit et on s'est vus et on a gardé contact. Je l'aime trop cette fille et ça me fait tellement plaisir quand je vois des personnes comme ça qui prends euh, on se connaît, on se connaît pas. Donc j'étais en train d'écouter le message à ma chère euh, Anissa. Et euh, voilà. Allez. Les enfants sont en train de jouer, donc j'en profite de ce petit moment de calme. Alors, est-ce que vous voulez plus d'accessoires Regardez, maman. Venez voir qu'est-ce que j'ai pour vous. Venez. Yes, take these, Haroun. Viens, dis-moi. Ouais, ça, non, Haroun, c'est pas la même chose. Mais là, regarde. Regarde ce que tu peux faire. Vous pouvez prendre des bonhommes, vous pouvez prendre, regardez, vous pouvez, vous pouvez prendre les tours, oui. Allez. Alors cette année, les filles, euh, n'ont pas acheté de cadeaux, elles ont décidé de d'aller. Elles ont décidé d'aller au super parc. C'est un parc euh, euh, avec plein de jeux physiques euh, et donc elles vont, elles vont y aller une demain. Demain. Oui, demain, dimanche, c'est ce qu'on a dit. Ouh. Vous avez un grand coloriage. Aïe voilà On va acheter des chips Ouais on va ouais, acheter des chips et j'ai préparé des gâteaux si Non non Rania les boissons c'est sur place Rania que on prend les chips Les gâteaux que j'ai préparés là il est bon, bon on va y aller On est parti non pas-y ça c'est mon tapis mon super tapis euh, gigantesque Waouh Il y a un de ces soleils. Pourtant, ils avaient trop prévu chaud. de la pluie. Yes, Il fait trop chaud. Euh, mais... Euh, oh, le oh, okay. yeah. grand cafard, mort. <rire> euh, oui, donc je disais, ce grand tapis, franchement, super pratique. Comme a dit euh, Rania, il peut prendre 20 personnes. Euh, donc, on va prendre Mariam. On va prendre le bus. Il y a un bus qui va nous déposer au métro. Et ensuite, on va prendre le métro. On va se rapprocher. Et on terminera à pied ou en taxi. On y va Ready bah, pour le coup, le métro est blindé. Aroni s'est endormi. mon petit bébé s'est endormi. Euh, on va bientôt changer. Il est déjà 1h30. On a rendez-vous à 14h. J'ai commandé mon café. Je vais le pick-up. Et ensuite, je rejoins Ahmed et les enfants. Et on va de l'autre côté. On va prendre la ligne orange. Direction Bichan. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est un jour férié à Singapour. Je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de monde Mais oui, en fait, c'est un jour férié. Et ce qu'il faut, c'est le monde. Il y a du monde partout. C'est dingue. Hi. Bon, je vais prendre mon café de chez Flash Café Et je reprends le métro oh, que tu as choisi Oui, je sais Oh, okay. oh j'ai trop mignon, regarde-moi Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi Haroun Wow, so cute Cute So it's Egyptian? No, this one is typically Egyptian, it's actually pharaonic. Oh, oh, yeah, it's Egyptian? Uh, hasna, hasna. Wow, this is. Uh, she will make a video of the Anishinaabe. <laughs> One. Okay, so, okay. And is So all of them are Egyptian? No, the history is from any country, but you know, uh, the Egyptian has their own recipe of making it like the salad, <laughs> the tahini, the grill it, out I just want to add something. Press the red button, sir. Press the red button, right? It's already pressed. Already pressed. Already present. The Edison Classic. The The on va faire un oui, jeu on doit manger bien. de la crème rapidement va, va chercher un plat Mariam vous êtes fatigué c'était super Ah, vous êtes bien amusé Haron on rentre à la maison, on se change vite fait et... oui, on prend le cadeau oui bien sûr, on va pas oublier le cadeau et euh, euh, sa copine elle est chinoise et le papa il nous a envoyé le certificat, il nous a dit regardez euh, le traiteur que j'ai pris, il est halal, il est tout trop gentil franchement euh, pour nous montrer la preuve que c'est halal. Euh, donc voilà on va y aller. Oh sorry Haroun, pardon mon cœur. Allez on va essayer de bouquer un, un grab quelque part euh, taxi. Et on va rentrer. C'était cool Donc, croyez Vous croyez ou pas, je n'ai pas mangé de la journée. J'ai rien mangé. Donc là, on a le certificat halal qui est bien exposé ici. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a du riz, on a des... Euh... Oh, ça, je vais prendre ça. Ça a l'air super bon. Des pommes de terre. On a ici euh... chicken. Encore une fois, le logo, la halal, c'est super ça. Mmh, en fait, on peut tout manger. C'est génial. Ça a l'air super bon. Seafood. Seafood. Trop bon! Et en plus, on est là à l'heure, donc euh, on n'a pas loupé le cake. Mais trop mignon gâteau! Mets autour de ton poignet! Là, il est exactement 21h30, la journée est passée tellement vite! Je voulais quand même faire une conclusion parce que le problème avec mes vlogs c'est que très souvent je commence à vlogger et en fait j'oublie et il n'y a pas de conclusion. Donc voilà, c'était notre journée de l'Aïd. Cette année nous avons fêté la fête de l'Aïd samedi en même temps que le Maroc. Vous avez fêté en France la fête de l'Aïd hier, vendredi. Donc je tenais vraiment à vous souhaiter encore une fois une excellente fête de l'Aïd. Profitez-en bien avec vos proches et surtout taqabbalallahu euh, minna wa Et même si le ramadan est terminé, continuons à travailler euh, notre foi, continuons à, à lire le Coran, à, fait, à essayer de faire nos prières à l'heure, à, à faire nos, nos invocations, nos évocations, à aider les, les, les, les personnes qui, qui sont dans le besoin. Euh, puisque oui le Ramadan est parti mais Allah il est toujours là, le Coran est toujours là. Le Ramadan au final c'est un tremplin, c'est un, une opportunité pour, euh, pour se réformer, une, une opportunité pour euh, se recentrer et euh, au final euh, revenir à l'essentiel qui est notre foi, qui est la, la, la, la, la finalité même de notre existence. Et euh, voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un excellent mois de Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations. Allah minna wa minkoum et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum